Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 5 décembre 2018. Écoutez, euh, je viens d'avoir euh, une discussion avec euh, une représentante du directeur de l'État civil. Euh, J'ai besoin de fournir euh, une copie de mon certificat de connaissance à la Commission de la construction du Québec pour pouvoir retirer euh, mes prestations, euh, ma prestation de retraite, euh, le montant intégral que je réclame de 28 000 quelques dollars et tout ça. Mais avec des intérêts, naturellement, depuis 2016, et puis on ne veut pas me payer ça, euh, parce que j'ai gagné en faisant connaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique. Attendez, je vais aller chercher des documents pour vous fournir l'information. Oh, là-dessus... Donc, euh, j'ai reçu une lettre, moi, de, de Mme euh, Marie-Josée Houlle, euh, du directeur de l'État civil, datée du 29 novembre 2018, à l'attention de Jacques Normandin. Jacques Normandin, j'ai une lettre ici que je vais vous montrer. Euh, si vous pouvez voir la lettre en question, c'est bien le directeur de l'État civil. Euh, la lettre, elle est adressée à Jacques Normandin, qui se trouve à être un nom courant, ok. Mais la demande, l'objet, c'est Jacques Joseph Pierre Antoine Normandin. Et si vous regardez ici en bas, ils disent bien que Jacques Joseph Pierre Antoine Normandin, ok est survenu sa date de naissance le 13 juin 1951 le mot survenu c'est pas rien, c'est pas une naissance comme telle, c'est survenu ok, parce qu'on ont rajouté un nom, de un patronyme donc euh, est survenu le 13 juin 1951 mais si vous le voyez ici on voit quand même le sceau, hein? On voit le sceau de la technicienne en attestation. C'est vraiment un document qui vient euh, du directeur de l'État civil. Et vous savez que ce document-là, du directeur de l'État civil, s'adresse au nom usuel qui se trouve à être Jacques Normandin. Vous comprenez? À Coenville. Il ne s'adresse pas à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. L'objet, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Mais le nom usuel n'a pas de date de naissance. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, qui est né le 13 juin 1951. Puis là, ce n'est pas le nom usuel, c'est pas le pseudonyme. Puis le cabinet d'avocat Trudel avait dit que on est supposé de préciser, quand c'est un pseudonyme, ça doit être précisé. Le directeur de l'État civil ne le précise pas. Vous comprenez? Donc, s'il si ne le précise pas, c'est qu'il y a un sérieux problème ici. Puis, je peux quand même vous montrer le document sur le, le talon ici, qui est en réversion. OK? Et on voit que c'est urgent. OK? On voit bien que c'est quand même... Le certificat de naissance du directeur de l'État civil, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, qu'on voit ici. Ok On voit ici aussi, euh, euh, le, je pense qu'on voit l'inscription de naissance euh, qui se trouve plus ici. Donc l'inscription de naissance se trouve à être là. Puis la date de naissance, c'est quand même un petit peu plus haut. OK. Euh, dans lequel ils disent, attendez un petit peu. Non, il est de l'autre côté. La date de naissance, elle est ici. 1951 1951,0613. Mais c'est pas sur la... Voyez-vous en bas ici où c'est écrit « Urgent », c'est le talon. Le nom, il est en réversion. Il est à l'envers. Comprenez? Bon, il est à l'envers le nom. Donc, il n'est pas, il ne voit, il n'a pas la copie conforme du directeur d'État civil où c'est écrit ici euh, certification euh, conforme. On le voit plus de ce côté ici. Voyez-vous? Certifié conforme. Alors qu'en bas, il n'y a pas de certification conforme. Lui, il y a pas de date de naissance. Et c'est ça qui est arrivé dans ce dossier-là. Mais là, la lettre que je viens de recevoir du directeur de l'État civil, pour qu'il puisse m'expédier mon certificat euh, qui n'est pas altéré, parce que celui-là que je viens de vous montrer, il est altéré. Donc, il ne faut pas qu'il soit altéré. Mais quand on regarde ici, voyez-vous, ça vient quand même du directeur de l'État civil, la date est là. Et puis... Euh... Ils disent ici, objet, document, dossier euh, D-180-190-983, il nous est impossible de donner suite à votre demande de certificat et de copie d'acte pour là ou les raisons suivantes. Mais ils se sont adressés, la lettre est adressée à Jacques Normandin qui n'a pas de date de naissance, vous comprenez? La lettre n'est pas adressée on voit bien que la lettre n'est pas adressée à Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, qui a une date de naissance. Et c'est là qu'on vous fourre, c'est là que le gouvernement vous trompe. Puis il demande que vous fournissez la date de naissance, et la photo pour Jacques-Normandin. Pas pour Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, qui lui pourrait avoir une photo aussi, parce que c'est la personne physique, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, en vertu de l'article 1 du Code civil... Je vais vous l'expliquer ici davantage. Je vais tout simplement pouvoir vous le montrer ici. On voit bien, en vertu de l'article 1 du Code civil du Québec, voyez-vous ici, là, on voit Jacques Normandin. Mais qui possède Jacques Normandin Bien, qui possède Jacques Normandin? C'est lui, ici. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine euh, Normandin. Voyez-vous? En vertu de l'article 1 du Code civil, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin possède... Voyez-vous? On le voit ici. Il possède Jacques Normandin. On le voit plus loin. Voilà. Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin en haut. Puis ici, on voit ici, là, où il y a mon doigt, là où c'est écrit certifié conforme. Lui, il a une date de naissance, il a un numéro d'inscription. Voyez-vous, il y a une date de naissance. Alors qu'en bas, il possède celui qui a le talon en bas, qui est le chèque, qui se trouve à être ici, Jacques Normandin, qui est un nom usuel, un pseudonyme. Lui, il n'a pas de parents comme en haut. Il n'a pas de numéro d'inscription. Il n'a pas de certification conforme. Il n'y a rien de tout ça. Et là, vous allez voir, elle veut me tromper, tromper la population par le ministère du Travail, de la solidarité sociale et par les avocats du barreau du Québec. C'est pour ça que quand on revient au dossier <coughs> qui nous concerne, attendez un petit peu, je vais aller vous le chercher parce que ça c'est très important. Voyez-vous, on voit ici le dossier. Ça, souvenez-vous de ce dossier-là. Ça, c'est le dossier de Rose-Marie Millard, euh, dans lequel elle a avoué, elle a révélé, c'est les notes sténographiques, ça. Voyez-vous, c'est le document, c'est les notes sténographiques du fameux dossier judiciaire. Ici, elle a fait une erreur parce qu'elle s'est trompée, elle a mis 405, qui est la juridiction de Ramonville, mais la vraie juridiction, elle est ici à l'intérieur, mais là, elle va m'envoyer la correction, parce que le dossier, c'est 550-01-105-756-185, dans lequel elle a confirmé que c'est le barreau qui est à la source de tous mes problèmes, moi, depuis l'an 2000, le barreau interdit aux avocats, à ses membres, aux avocats et juges de révéler la vérité ou de respecter et d'appliquer les lois, les jugements, les chartes, les décrets et tout ce qui peut venir, tout ce qui peut tout simplement satisfaire ou répondre aux besoins de la personne physique, de n'importe quelle personne physique intemporelle, et, euh, inanimé, mais ça fait rien. La personne physique intemporelle et inanimée, c'est elle qui est sujet de droit. Donc, Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin possède, par l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne juridique, le nom usuel qui n'a pas de date de naissance, qui est Jacques-Normandin. Puis là, il me demande ici, écoutez bien ça, ce qu'il me demande ici dans la fameuse lettre en question. Hein? qui vient euh, du directeur de l'État civil. Il nous est impossible de donner suite à votre demande de certificat et de copie d'acte pour la ou les raisons suivantes selon les exigences du directeur de l'État civil. Le demandeur doit fournir les deux documents suivants. Une photocopie d'un document d'identité valide avec photo. Ça, il l'a. Puis une photocopie d'une preuve de domicile valide. Il est au courant de ça. Il l'a. Je lui ai même donné. Regardez. Puis pourtant, c'est pourtant le directeur de l'État civil. Quand on regarde qui a envoyé ça, hein, on voit son nom. C'est même signé. La dame a signé. Elle est faite à l'os. C'est marie José Houle. Mais là, c'est l'avocat. C'est... Euh, Maître Hugues. Hugues. J'avais son nom tantôt, d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Euh... OK, j'ai pris des notes ici. Les responsables du directeur de l'État civil actuellement, c'est Marie-Claude Rioux. Au registre des droits personnelles et réel mobilier, qui est le sous-ministre adjoint jumier au directeur de l'État civil, Hermel Grandmaison. Ok Et au registraire des entreprises du Québec, Yves Pépin, dans l'immatriculation de l'Assemblée nationale, euh, dans l'immatriculation des tribunaux judiciaires ici et tout ça. Euh, et c'est Jean Boulet, B O u l -E t ministre de l'Emploi. Euh, et euh, Brigitte Pelletier qui est sous-ministre dans ce fameux dossier-là euh, à Revenu euh, Québec. Puis euh, vous savez qu'au lieu de dire qu'ils collectent vos impôts, c'est plutôt une retenue sur revenu pour les handicapés, mais dans le fond, il y en a qui l'ont dit. Aussitôt que c'est marqué « retenue sur revenu », c'est une perception fiscale que le gouvernement perçoit en vous mentant, en vous trompant, en disant que c'est une retenue sur revenu, alors que c'est une perception fiscale des lois hors la loi du Québec qui sont révélées en vertu de l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi RLRQ 1985 chapitre I3, article 1, qui définit le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, donc il n'y a pas de loi ici. Et c'est confirmé dans la loi fédérale Z03 de 1985 qui dit que les lois habilitantes ne sont pas législatures, législatives. Donc ça, ça veut dire que le Québec n'est pas une législature, l'Assemblée nationale n'est pas une législature canadienne. Je ne sais pas si la loi fédérale dit que euh, le, la Chambre des communes et le Sénat canadien euh, sont... Une législature dans leur ensemble, mais ils disent bien que loi habilitante non législative, ça se trouverait à être l'Assemblée nationale qui n'est pas une législature. Et c'est confirmé qu'il n'y a pas de loi au Québec par les, les formulaires RC 251 et t 1118 de l'Agence du revenu du Canada. Donc, je vais vous faire entendre exactement euh, ce qui se passe dans ce fameux euh, dossier ici. Euh, concernant le directeur de l'État civil, attendez un petit peu. On va voir si. Bienvenue à Service Québec. Faites un choix parmi les trois options suivantes. Pour les services aux citoyens, faites-le un. Salut Stéphane! Salut! C'est bon? Ça va bien, tout Voilà. Donc, on va commencer au début. Vous allez voir ce qui se passe. Bienvenue à Service Québec. Faites un choix. parmi les trois options suivantes. Pour les services aux citoyens, faites-le 1. Pour les bien services ce qui aux entreprises, faites-le 2. Pour connaître les heures d'ouverture des bureaux de Service Québec ou du registraire des entreprises, faites-le 3. Savez-vous qu'Entreprise Québec offre aux entreprises de partout au Québec un suivi personnalisé de leurs demandes? Pour en savoir plus, appelez au 1 800 644 0075 Inter -relié, vous comprenez? C'est interrelié parce que j'étais sur l'organigramme du ministère de M. Jean Boulet et euh, j'ai vu quand même de suite. Euh, je ne sais pas si je vous donne le numéro de dossier, ça peut vous aider. En ligne afin de conserver votre priorité d'appel. Saviez-vous que pour produire la déclaration de mise à jour annuelle en ligne, vous devez vous rendre à l'adresse www.registreentreprise en un mot avec un S à entreprise? .gouv .qc vous devez ensuite accéder à l'onglet Mon bureau avec votre numéro d'entreprise du Québec NEQ débutant par 11, 22 ou 33 et votre code d'accès Secure Express comprenant 8 caractères. Ensuite, en accédant à l'onglet Gestion de l'entreprise, vous devez choisir l'option Mise à jour des informations contenues au registre. Pour réentendre cette information, tout en conservant votre priorité d'appel, appuyez sur le 8 dès maintenant. Sinon,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 mais c'est la direction de l'inscription et de la publicité du registre. Donc, moi, étant donné que je ne connais pas très, très ça, là, les, les, tous ces départements-là, euh, j'aimerais pouvoir au moins rejoindre ma, Mme Marie-Josée Houle. Moi, je ne pourrais pas vous transférer vers Mme Marie-Josée Houle, mais je vais vous mettre en communication avec un agent de, du directeur de l'État civil qui va pouvoir vous orienter par la suite. Vous êtes bien aimable. Je vous remercie beaucoup. Vous avez bien, merci beaucoup, mar. monsieur. Merci. Au revoir, bonne merci journée. Pouvoir. De la musique, je sais pas combien de temps. Là. Pour obtenir un certificat ou une copie d'acte, vous pouvez effectuer votre demande en ligne dans notre site Internet à l'adresse suivante. www.étatcivil.gouv.qc.ca Vous pouvez également vous procurer le formulaire « Demande de certificat ou de copie d'acte » Le remplir, y joindre un document d'identité et une preuve de résidence ainsi que le paiement requis et transmettre le tout au directeur de l'État civil par la poste ou le déposer à notre centre de service de Québec ou à celui de Montréal. Si vous déposez une première demande de certificat ou de copie d'acte au directeur de l'État civil depuis sa création en 1994, le délai de traitement peut être prolongé en raison des vérifications nécessaires pour s'assurer de la correspondance des renseignements entre le formulaire rempli par le demandeur, le registre manuscrit et le registre informatique avant de délivrer le document d'État civil. Les documents joints à une demande de certificat ou de copie d'acte doivent être rédigés en français ou en anglais ou accompagnés d'une traduction dans une de ces deux langues effectuée par un membre de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Les documents joints à une demande de certificat ou de copie d'acte doivent être valides. Consultez notre site Internet ou le feuillet d'instruction joint au formulaire de demande pour obtenir plus de détails. Voyez-vous, c'est effrayant tout ce qu'il manque. On est la, la propriété du gouvernement et le gouvernement veut qu'on s'identifie. Vous êtes le parent d'un enfant et que votre nom apparaît à son acte de naissance. Vous pouvez demander le certificat ou la copie d'acte pour lui, peu importe son âge. Vous êtes le demandeur et vous devez présenter vos propres documents et non ceux de votre enfant. Je l'ai bien dit à la madame tantôt que j'étais, Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, le demandeur et non le nom usuel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 Voyez-vous, le formulaire, il est truqué. Le formulaire de demande de certificat de naissance, il est truqué. Il vous trompe. C'est des gens Il ne faut pas confondre <rire> l'attestation ou une recherche au registre avec un certificat ou une copie d'acte. Même si l'attestation et le résultat de recherche sont des documents officiels, ils ne remplacent pas le certificat ou la copie d'acte. Il est de votre responsabilité de vérifier quel type de document est requis auprès de l'organisme auquel vous devrez le présenter. Pour connaître les règles sur la célébration du mariage civil ou de l'union civile, nous vous invitons à consulter le site du ministère de la Justice à l'adresse www.justice. .gouv.qc.ca Pour vérifier si le célébrant que vous avez choisi est autorisé à célébrer votre mariage ou votre union civile, nous vous invitons à consulter le registre des célébrants. savez ce le de l'État Nicole Bélanger. Oui, bonjour, madame j'ai reçu une lettre de Mme Marie-Josée Houlle, chef oui? de service du Centre de service de Québec. Oui, oui. Ok, vous connaissez la dame, oui? Oui, oui, euh, j'attends la suite de ce que vous voulez me ah, dire. est-ce que c'est vous-même? Non, non, non, moi je suis euh, agente, euh, je suis préposée au renseignement dans le centre d'affaires. Ah, ok, ok, ok. Écoutez, euh, c'est ça, c'est parce que là, je veux quand même répondre à la lettre parce que j'avais j'ai fait un paiement, je sais qu'ils ont encaissé un paiement de 73 et tout ça, Oui. Euh, pour oui. une demande, ça a été expédié par courrier recommandé avec, euh, oui. avec euh, des documents, des informations si vous voulez, et euh, oui. c'est ça, j'ai reçu la lettre, elle est datée du 29 novembre 2018, donc euh, je, oui. je me suis dit, ouais, je suis mieux de, de téléphoner pour pas embarrassés hein, soit embarrassé avec un, puis être obligé de faire un remboursement quelconque, parce que là, il y a une lettre ici, qui, qui en tient un petit peu long. Fait que je sais pas si vous pourriez me transférer à Mme Marie-Josée Hull ou... Euh, non, ou... ben c'est nous qui prenons les appels, monsieur. C'est juste qu'il faut que vous me dites, l'avis a rapport à quoi et, et quel genre... Ah. probablement vous avez fait une demande ici. Moi, je vais aller voir au dossier et puis... Oui, euh, il y a un euh, numéro de dossier ici, oui. D'accord. Donc, par mesure de sécurité, afin d'accéder au dossier, je dois vous poser quelques questions. Vous pouvez oui. vous donner le numéro de dossier, s'il vous plaît. Oui, le numéro du dossier ici que y a sur le document, objet, ah, retour de document, c'est oui. le numéro de dossier D, comme Denis, 180, oui. 190, 983, et la lettre date du 29 novembre 2018. Oui. D'accord. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Moi, euh, c'est euh, sur le certificat de naissance du directeur de l'État-civil par rapport à la, à la date de naissance... Euh, ça, ça a été attesté par Mme Cathy Beauchamp, technicienne, là. Euh, okay. C'est le 13 juin 1951. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. OK. Mais moi, je, je vous ai demandé votre nom à vous, monsieur, c'est... Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Ah, vous voulez que ah, je donne okay, son nom à Oui, c'est ça. C'est mon nom, nom. Oui, nom Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Et euh, ce qui arrive, c'est que mon... moi, j'ai demandé, c'est parce que mon document est altéré... Et euh, il y a le, la Commission de la construction du Québec m'a demandé euh, de leur fournir un euh, le certificat euh, de naissance euh, du directeur de l'État-civil, mais il est altéré. Donc, euh, euh, je ne peux pas le présenter, voyez-vous. Et puis, oui. euh, euh, je sais bien que quand il y a une erreur, altération, euh, puis euh, le, le demandeur, c'est Jean-Glouzard Piantard en Normandin, c'est moi euh, qui est le demandeur pour... Ah, oui. Pour euh, pouvoir euh, aperçu certificat de, de, de naissance, vous comprenez? Oui, d'accord. Oui. Monsieur, étant donné que je, je dois accéder au dossier, puis je, comme je vous ai dit au début, par mesure de sécurité, afin d'accéder au dossier, je dois vous poser quelques questions. Je n'ai pas fini de vous poser mes questions. Ah ok, ok. Donc, je oui. m'excuse. Oui, parce que si on peut passer par là pour en arriver au but, ce euh, ça serait, ça serait bien qu'on qu euh, termine la période de questions. Euh, donc, vous besoin de votre adresse complète ainsi que le numéro de téléphone, s'il vous plaît. OK, c'est le 114 boulevard des Vétérans oui. à Coinsville. Oui. Euh, le code postal, c'est le J2K Oui. 3B, comme Benoît, 9. Oui. Et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît C'est mon cellulaire, là, parce qu'on euh, a changé de téléphone puis on a, on a tout simplement oui. annulé le téléphone, la téléphonie directe. Oui, il direct. n'y a pas de problème, allez-y. C'est le 438-390-6246. Très bien. Donc, euh, là, vous, ça concerne une demande que vous avez faite ici au directeur de l'État civil, c'est ça euh, Oui, c'est ça, parce que ça me prend quand même l'original sans altération. Euh, parce que là, c'est altéré, donc ils peuvent pas l'accepter. Euh, ok, bon. C'est pour ça que, que j'ai payé le 73 et quelque chose, là, en tout cas. D'accord. Mais là, vous, ce qui vous a été envoyé, c'est un avis comme étant le, votre demande a été refusée, c'est ça? Euh, écoutez, je peux, je peux vous le dire. Sais, ça veut peut-être pas dire mais... que ça a été refusé, mais en tout cas, je peux vous lire ce qui est ben, écrit dessus. De... Parce que vous allez peut-être pouvoir me le faire comprendre. Parce que ça veut pas dire que je comprends tout, moi, là, là. C'est pas ma spécialité. Vous comprenez? Oui. Oui, d'accord. Donc, euh, je vais tout simplement vous dire un petit peu, là, euh, ce qu'il y en est. Ils disent, il nous est impossible de donner suite à votre demande de certificat et de copie d'acte pour la ou les raisons suivantes. Donc, euh, là, il y a une couple de raisons, non? Il y en a une ici, ils disent, selon les exigences du directeur de l'État civil, le demandeur doit fournir deux documents suivants. Oui. Ok. Une, une, une euh, identité valide avec photo et une preuve d'adresse. C'est ça. C'est ça. Là, ils oui. disent ici c'est ça. A une photocopie, une photocopie d'un document d'identité valide avec photo, donc une photocopie là, et puis B une photocopie d'une preuve de domicile valide. Donc. Ça, il n'y a pas de problème parce que le directeur de l'État civil a reçu des documents de moi par courrier recommandé et tout ça. Et euh, j'ai reçu quand même aussi, bien justement, la lettre de Mme Cathy Beauchamp qui, a, qui est technicienne oui. là, euh, oui. au traitement, là, euh, oui. a quand même euh, adressé euh, le document dans lequel l'objet c'est jean claude pierre antoine Normandin. Et elle a écrit ici, « Monsieur, par la présence, nous attestons que la naissance de Jacques Joseph Pierre Antoine Normandin est survenue le 13 juin 1951 à saint hyacinthe Donc elle est survenue. Donc le mot survenu c'est pas c'est assez spécial mais il faut quand même porter attention à toute la définition du mot survenu. Et là elle a écrit nous vous prions d'accepter monsieur l'expression de nos sentiments les meilleurs puis madame il y a un sou il y a une signature, il y a le sous oui. du directeur de l'État civil oui. sur le document. Oui. Donc, oui. Euh, mais l'objet de ça, c'était de donner la date de naissance, ce qui confirme, parce que là, on me dit, parce que moi, je comprenais pas trop trop le certificat de naissance en, en question. Il faut comprendre ce que c'est ça là-dessus. Et elle a dit que où il y a la date de naissance, ça, c'est la certification conforme de la signature du directeur de l'État civil qui dit que celui qui a, qui a les parents, là, et qui a le numéro d'inscription. Ici, c'est 11-951-04-149-844. C'est bien le numéro d'inscription de naissance de Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, euh, masculin. Oui. Ils ont mis le nom euh, de ma mère et le nom de mon père. Oui. C'est leur nom oui. juridique, vous comprenez? C'est pas leur nom de oui. baptême. Oui. Donc, oui. mon père ici. Non, non, mais tu sais, c'est juste pour vous l'expliquer. Mon oui. père, oui. c'est euh, oui. Normandin-Gilles. C'est pas euh, Joseph Gilles-Victor oui. Arnest, Normandin. Oui. Et ma mère, ben c'est euh, Lagacé Françoise. C'est pas Marie-Thérèse Françoise Lagacé, souli Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Moi, on m'a dit que c'est comme ça qu'il faut qu'il fasse. Vous comprenez? Donc, moi, je peux pas maintenir okay. euh, sur le dossier. Entends. Puis il y a un numéro ici qui est pas le même numéro que sur le papier que j'ai reçu. Sur le document que j'ai reçu de Madame Hall, oui. oui. C'est le numéro QCB. 570-735-01. C'est un numéro de document. Donc moi, je ne connais pas ça, mais euh, grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Okay. Puis là, quand on dit la preuve de domicile, bien ça, le diabète ou ça, ils okay. sont au courant de ça. Oui. Bon, monsieur, euh, je dois vous couper parce que là, euh, le but de la l'appel, il faut, il faut en arriver au but de la l'appel. Euh, je C'est euh, je... simplement de m'expédier de... le certificat de naissance mais sans altération non c'est ça, monsieur écoutez moi un moment là. c'est que votre demande elle a été refusée, donc vous devez refaire une demande complète en fournissant une pièce d'identité valide avec photo une, une photocopie, c'est quoi ça? les preuves d'identité valide? Okay. est-ce que vous avez un permis de conduire monsieur? non madame je n'ai pas de permis de conduire parce que le permis de conduire il est au nom de Jacques Normandin qui n'a pas de date de naissance vous comprenez, mais et, euh, ça, j'ai gagné ça à la cour, et quand j'ai gagné à la cour, ben là, ben c'est certain qu'ils ont tout simplement euh, euh, supprimé, c'est la Société d'assurance automobile du Québec euh, qui m'a remboursé quand j'ai gagné à la cour, mais étant donné que j'ai fait reconnaître la distinction entre le non-usuel, euh, la personne physique qui est sujet de droit, qui est un non-usuel, euh, qui est genre normandin, et entre la personne physique qui, qui n'est pas sujet de droit, qui n'est pas un nom usuel, qui est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, sur le certificat naissance du directeur de l'État-civil. Donc, moi, c'est certain que je peux pas arriver à donner la photo de Jean-Normandin. Il aurait fallu que vous adressiez la lettre en question au nom de Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin pour avoir la photo de celui qui a euh, une date de naissance. Alors que le nom qui est en réversion, en bas, qui est écrit à l'envers, qui est écrit « urgent », et puis là, on m'a dit que c'était l'ancienne adresse. C'est certain que l'ancienne adresse, euh, à cette époque-là, euh, c'était le 6181 rue de la Mayenne à Montréal, H1M 1T4. Mais là, c'est sûr qu'il est, est, euh, est plus à, à jour, fois, si vous voulez. Il faudrait que ce soit justement au 114 boulevard des vétérans à Comandville. Euh, c'est certain que je peux vous remplir encore le document et payer encore un autre courrier à commander. Mais il faut que le, la photo corresponde à genre que Joseph Pianton Normandin. Euh, c'est drôle parce que mon neveu est venu aujourd'hui, lui, a une carte d'assurance maladie euh, de Terre-Neuve. Et euh, je vais vous dire franchement, c'est son nom euh, justement euh, en haut et non sur le, le nom, puis le numéro de chance social euh, qui se trouve à l'identifier sur sa carte euh, d'assurance maladie. Vous comprenez? Donc euh, moi, normalement, ma carte de chance me dit ici, ça se pourrait peut-être comme peut maternelle, étant donné que c'est aussi euh, fédéral, euh, la santé, ça, ça se pourrait être Jacques-Joseph Pierre-Antoine, puis c'est seulement euh, Jacques Normandin. Donc à partir de là, euh, Jacques Normandin, avec euh, le numéro NORG 5106 1311 lui, il n'a pas de date de naissance. Ça fait que moi, c'est ça fait qu'il me l'a euh, La commission de la construction du Québec, ce qu'elle a fait c'est qu'elle a retourné euh, la carte de naissance, euh, la, la carte d'assurance santé, là, de l'assurance maladie, elle a retourné euh, à la Régie de l'assurance maladie. Donc, euh, c'est pour ça que je peux pas vous fournir, moi, une carte d'assurance maladie. Puis, le permis de conduire, ben, quand j'ai gagné euh, devant la Société d'assurance automobiles du Québec au dossier 22 028 373 041 ben là, j'ai eu un remboursement de la Société d'assurance maladie mais euh, je n'avais pas demandé, moi, euh, euh, une renonciation à un Jean normandin qui est mon seul moyen de subsistance, vous comprenez? Je, monsieur, monsieur Donc, pour à, Vous me oui. avez beaucoup trop d'informations que j'ai pas de besoin en ce moment. Non, je suis obligé de vous les donner, madame, parce que moi, je peux pas fournir une photo si vous adressez pas votre demande, je vous ai payé pour ça, c'est déjà payé, c'est enquêté. Et moi, oui, j'ai oui, certain que même si vous retournez le paiement, je n'encaisserai pas ce paiement-là, c'est que vous ne voulez pas me faire payer par le ministère de, de, du Travail, de l'Emploi et de ta, la, la Solidarité Sociale, le fameux montant de 28 000 que le gouvernement me doit actuellement par la Commission de la construction du Québec. C'est eux autres qui demandent un certificat de naissance, c'est pas moi. Oui, oui, je vous comprends. Vous comprenez? Là, oui, là, ce que vous voulez, c'est un certificat de naissance. Normalement, une naissance est enregistrée avec un prénom usuel et d'autres prénoms. Et Le je... prénom usuel, vais... ça c'est un nom qui n'a pas de date de naissance. Je suis au courant. J'ai gagné ça à la Cour, madame. J'ai gagné ça en Cour euh, de Montréal. J'ai gagné ça en cour, cour du Québec et j'ai gagné ça devant la Cour supérieure du Québec. Mais là, tu manges avec l'État civil, c'est des avocats. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, elle n'a pas accroché, mais euh, elle a fait jouer la musique, parce que euh, elle s'est retirée, parce qu'elle n'était pas capable euh, de me répondre, c'est certain, mais il fallait que je lui, je lui dise ça. j'avais pas le choix de lui expliquer ce qui se passe. Sinon, elle est en train de me tromper, comme elle vous trompe chaque fois que vous appelez, là parce que vous n'avez pas mes connaissances. Moi, j'ai tout gagné ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas arriver... Et euh, me dire n'importe quoi. Directeur de l'État civil ou ses employés ne peuvent pas me bourrer et dire que le long juge c'est la même <coughs> chose. Bon, ils ont mis la musique, là. mon Dieu. C'est la Alors, même chose qu y a quelqu que quelqu'un qui réponde à ta place. J'espère pouvoir parler à Mme, Mme José Wallita. Mon Dieu. Elle est le chef de service du Centre de service de Québec. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est ça. Alors, Jean Boulay, qui être... Le ministre. C'est lui qui est à la tête de, de tout ça. La solidarité sociale le directeur de l'État civil. Ouais. Le directeur de l'État civil est sous l'autorité. Il y a directeurs à sa charge. Oui. Dont euh, Hermain Grand Grandmaison, le directeur de l'État civil, est sous la charge du, du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité Sociale, Jean Boulet, -E J-E-A-N-B-O-U-L-E-T. C'est lui qui est en charge de tout ça. Et euh, il y a un avocat, euh, c'est Maître Hugues, quelque chose, mais je vais communiquer avec lui euh, euh, tantôt pour voir euh, jusqu'où il, il va vouloir me tromper par le barreau du Québec. Mais n'oubliez euh, pas que le barreau du Québec est tenu responsable euh, de tromper la population actuellement par le dossier judiciaire par les notes sténographiques que je possède d'un dossier judiciaire dans lequel euh, la juge Rose-Marie Millard a déclaré que c'est le barreau du Québec qui interdit de respecter les lois et les jugements même si on propose ou, ou, ou on produit des lois et des jugements en notre faveur le barreau interdit sans punition d'observer les lois et les jugements et de les appliquer. Il interdit ça à ses avocats et aux juges. Ça, c'est tout récent. Ce soit sera pas long, on va venir, non. Une chance que j'étais patient parce que j'avais envie de raccrocher Merci, monsieur, d'avoir patienté. Donc, pas euh, temps, ça, ça concerne une demande que vous voulez recevoir. Oui, c'est ça, pas... ça pour parler à Madame Marie-Josée Houle, c'est elle qui m'a expédie. Euh... Oui, elle n'est pas disponible. Donc, moi, je peux vous donner la façon de procéder pour faire votre demande okay. selon les procédures qui sont ici. Oui. Si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, donc on va laisser euh, tomber cette demande-là. Donc, non. la, de... la demande est de compléter le de un formulaire au complet. Fournir oui. oui, mais je l'ai complété, le formulaire, madame. Oui, vous l'avez déjà complété, mais là, la demande, elle est refusée. Vous devez en refaire une nouvelle Mais pourquoi ordre. ils l'ont refusée? Je vous l'ai dit tout à l'heure pourquoi ça a été refusé. Pourquoi qu'ils l'ont refusé? Vous avez la lettre entre les mains. Ça vous le dit? Non, non, mais écoutez, il n'y a pas de photo sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil, ben, ni sur euh, ni sur le talon en bas où le nom est en ré réversion, euh, Jean oui. Normandin avec le numéro de d'échange social. Il n'y a pas de photo là, oui. puis il n'y a pas de photo pour Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin que lui a une oui. date de naissance qui est confirmée par le directeur de l'État civil sur une lettre avec son sceau sa signature et la certification conforme. Vous êtes en train de me tromper, Madame, de me tromper Monsieur, carrément. Vous voulez que je vous envoie des choses qui sont fausses. Monsieur. Oui. Si vous n'êtes pas en mesure d'écouter la procédure que j'ai à vous donner, on met à l'appel maintenant. Madame, je vais vous écouter. Il n'y a on pas de met problème. Pas maintenant. Oui, mais je vous donne la procédure ou sinon, euh, on m'effet à l'appel maintenant. Ça ne, va, euh, ça ne va nulle part. Madame, c'est parce que je ne peux pas vous tromper puis je ne veux pas tromper la population parce que Monsieur, vous me demandez de vous, vous tromper. Dire. Bon, bonne journée. Au revoir. Ça s'est terminé là. Donc, j'avais raison. Elle, elle n'a aucune capacité euh, d'honnêteté, euh, d'intégrité... Euh, le directeur de l'état civil appartient à Jean Boulet, qui se trouve à être le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale. Et euh, c'est lui qui se trouve à avoir euh, 415 directeurs en dessous de lui, il est responsable de ça. Et tous ces directeurs-là, écoutez, vous avez le registraire des entreprises euh, du Québec, qui appartient à Revenu-Québec, N'oubliez pas que l'Assemblée nationale est enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés, numéro 153 21 de Revenu Québec. Et le numéro euh, d'incorporation de l'Assemblée nationale, c'est euh, 88-13-81-8000. Et cet enregistrement-là, au registraire des entreprises qui appartient à Revenu Québec, euh, bien Revenu Québec fonctionne hors la loi. Donc l'Assemblée nationale sait que Revenu Québec, et hors la loi, et est enregistré dans cette entreprise hors la loi, qu'on appelle le registraire des entreprises et des biens non réclamés, de Revenu Québec, alors que la loi de Revenu Québec, de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi I3 de 1985, article 1, stipule loi comprendre une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, et c'est confirmé qu'il n'y a pas de loi ici, c'est des bulletins, par la, la fameuse loi fédérale Z03 de 1985, qui dit que les lois militantes au Québec ne sont pas législatives. Donc, moi, je veux que mon certificat de naissance du directeur de l'État civil, ce soit Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, qui soit écrit dessus, comme c'est écrit ailleurs au Canada, sauf qu'ici, c'est la seule place au Canada qu'on ait des choses, des objets inanimés et intemporels par nom usuel, Jacques Normandin, ça n'a pas de date de naissance, c'est pas baptisé, ça a un numéro de chance sociale, ça a un permis de conduire, ça a un certificat de naissance. Non, même pas parce que euh, vous savez que le, le, euh, le passeport canadien euh, porte quand même le nom euh, de Jacques Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Et si le si passeport canadien ne respecte pas euh, le nom, Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin, ce passeport-là est complètement nul parce que je l'ai vu euh, sur des passeports canadiens euh, de gens ici du Québec et ce n'est pas leur nom usuel qui est sur le passeport canadien, c'est vraiment le nom qui n'a pas euh, tout simplement, euh, euh, qui n'a euh, pas de personnalité juridique, c'est-à-dire euh, qui n'est pas sujet de droit mais quand même que le numéro d'inscription de naissance et une date de naissance, alors que Jacques Normandin, le nom usuel, n'a pas d'inscription de naissance, n'a pas de date de naissance, n'a pas de parent, n'a pas de certification conforme signée avec le sceau du directeur de l'État civil. Jacques Normandin, il est écrit à l'envers sur le talon, il est en réversion, alors que la sûreté appartient à Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, qui est une personne physique inanimée, mais qui est la propriété intellectuelle du gouvernement, mais qui n'est pas sujet de droit. Donc, lui ne peut pas rien réclamer. C'est pour ça que vous voyez actuellement le débat que j'ai avec le directeur de l'État civil, avec le ministère du Travail, qui fait que Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'est pas sujet de droit et je ne peux pas rien demander au gouvernement pour ma subsistance, pour quoi que ce soit. Actuellement, j'ai réussi à avoir du protecteur du citoyen, le fonds de retraite... Euh, du Québec, mais là actuellement ça branle dans le manche euh, du côté de la sécurité de la vieillesse et c'est surtout du côté du sous-receveur général du Canada et du receveur général du Canada que je dois appeler euh, cet après-midi pour être capable de certifier les chèques que j'ai reçus et euh, que je dois certifier pour ne pas les perdre parce que possiblement qu'ils vont vouloir me couper parce que je suis un être humain. Parce que je suis un être humain, je ne suis pas l'enfant fétal défunt, selon la, la loi L-0.2, article 1J, qui est la loi sur les laboratoires médicaux. Et je ne suis pas l'être humain qui devient un enfant, qui est un enfant, mais qui devient un être humain au seul moment où le décide l'administration de la justice en vertu de l'article 223.1 du Code criminel canadien. Ses yeux qui m'a fait humain naturel, par conception naturelle, ce n'est pas les juges et les avocats de l'administration de la justice, en vertu de l'article 223.1 du Code criminel canadien, qui sont autorisés à décider à quel moment on devient un être humain. Et n'oubliez pas qu'ici on a un problème démographique, on est en train de s'éteindre depuis qu'ils ont décriminalisé l'avortement, et euh, ils font rentrer à pleine porte des étrangers ici au Canada, parce que nous sommes en train de nous éteindre par les politiques de nos gouvernements, parce que le ministère du Travail, les taxes et les impôts, c'est plus important, et c'est dans l'intérêt du gouvernement qui est élu par des choses. N'oubliez pas que quand vous allez voter, c'est comme moi, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui va voter pour Jacques Normandin, mais Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'a pas le droit de vote, puis ils vous le diront jamais. Par contre, lui, c'est lui qui est supposé avoir une photo. Ce n'est pas Jacques Normandin qui n'a pas de date de naissance et que son nom est en réversion, qui n'a pas de numéro d'inscription de naissance, qui n'a pas de parents et qui n'a pas de certification conforme signée avec le sceau du directeur de l'État civil. Lui, il est tout simplement, c'est un. Comment je peux dire donc? C'est un orphelin juridique. Jacques Normandin, il n'a pas de parents, il n'a absolument rien, c'est un bâtard, excusez l'expression, mais c'est ça, c'est un bâtard, il n'a pas d'origine, il n'a absolument rien. C'est pas Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui est né de conception naturelle de Marie-Thérèse-Françoise Lagacé et de Joseph-Gilles-Victor-Ernest Normandin. Là-dessus, bonne journée et réfléchissez à ça. Merci.